Alors Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce webinaire de culture générale et de bonnes pratiques sur les formats de documents et sur les backups. On va aller voir les bonnes pratiques de sauvegarde, mais aussi la culture générale que chacun à l'université devrait avoir sur les formats de fichiers. Et évidemment, c'est la base de ce qu'on fait quand on produit des recherches, alors on va aller voir le minimum de ce qu'il faut savoir. Mon nom est Pascal Martinoli, je suis bibliothécaire ici et aujourd'hui je suis accompagné de Marie-France qui est avec moi dans le labo et euh, qui va me dire les questions que vous me posez dans le clavardage. Alors euh, si vous êtes en ligne et vous avez des questions, n'hésitez pas à aller avec le clavardage. La première chose que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est la dynamique entre deux dimensions. Lorsqu'on travaille sur des formats de documents, il faut se poser la question, est-ce que c'est un format ouvert ou est-ce que c'est un format fermé On va aller voir la distinction entre les deux. Et vous allez voir que euh, les, euh, le codage de ce document peut être sous deux saveurs. Ou bien c'est du texte, ou bien c'est du codage binaire, comme vous savez, les petits 0 et les petits 1. Alors, quand on, on sait ces deux dimensions pour les formats de fichiers, bien, ça nous permet de mieux comprendre... Euh, sur quoi on travaille, comment ça fonctionne et pourquoi éventuellement ça peut poser des problèmes. Alors, je vous ai fait ici une petite liste d'exemples. Regardez des, un format de type texte. Vous voyez, le, le, je vous ai fait ici une copie d'écran d'un fichier HTML qui sert à faire des sites web. C'est de l'encodage texte, c'est-à-dire que quand on ouvre le fichier, eh bien à l'œil nu, on peut le lire. Alors, des fois, c'est un peu compliqué à interpréter, mais l'œil humain est capable de lire et avec un peu des fois de fastidieusement comprendre qu'est-ce que c'est. Naturellement, tous les encodages textes sont ouverts, puisqu'on peut voir et on peut bien comprendre comment tout est construit, même si c'est des fois un petit peu complexe. Mais en tout cas, on on voit la recette, on voit comment c'est fait. Alors, je vous ai mis plein d'autres exemples. Le format tech, peut-être que vous avez entendu parler pour écrire des documents scientifiques. Le format CSV dont on va parler, qui permet de faire des tableaux euh, ouverts, du coup. Le XML pour échanger les données entre plusieurs systèmes. Le markdown, dont on va parler aussi un peu plus loin, qui permet d'avoir du format texte, mais avec une mise en page simple et très lisible à l'œil humain. Alors, c'est comme une sorte de, de, de mise en page simplifiée et très commode. Alors, c'est très populaire en ce moment le Markdown. À l'opposé, je dirais, il existe un autre type d'encodage. C'est ce qu'on appelle l'encodage binaire. Quand vous essayez d'ouvrir le fichier pour voir comment est-ce qu'il est fait, eh bien, ça vous donne un peu des caractères bizarres. Alors, vous dites, mais qu'est-ce que c'est ce truc Alors, c'est en fait que tous les les formats de documents produits en binaire ont été créés par un logiciel spécial. Et là, il peut y avoir des problèmes. Ce logiciel, il peut vous donner la clé pour créer un document binaire. Par exemple, c'est le cas des documents LibreOffice. LibreOffice vous donne la recette pour créer des fichiers binaires. Malheureusement, M. Microsoft, lui, ne vous donne pas la recette, ce qui va... Occasionner des fois des problèmes parce qu'on ne sait pas comment est créé le fichier binaire à partir du logiciel Word. Ce qui fait que si jamais vous avez un problème dans un fichier Word, c'est extrêmement compliqué, voire impossible à résoudre. Alors on va essayer de trouver des solutions pour pallier à ça. Pour le PDF, ça peut venir en deux saveurs. Si vous avez un PDF A, c'est-à-dire un PDF de qualité archive, dans ce cas, tout le monde connaît la recette, est capable d'ouvrir et aussi de produire un tel fichier. Et ça sera toujours valable pour tout le monde. Maintenant, les fichiers PDF que vous créez par défaut ne sont pas au format PDF A. Alors, ça peut être par Word, ça peut être par un navigateur, ça peut être par Adobe Acrobat. Par défaut, c'est un format fermé parce qu'il va rajouter des petites choses en plus. Des embellissements graphiques. Etc, etc. Alors, Par défaut, il faut savoir que quand on crée un fichier PDF, il n'est pas automatiquement de qualité archive. Et donc, tout le monde ne connaît pas la recette pour le lire. Euh, il y a d'autres formats de fichiers que vous avez peut-être entendu parler. Par exemple, le EPUB pour lire des fichiers sur votre liseuse. C'est un encodage binaire, mais il est ouvert. C'est-à-dire qu'on connaît la recette pour l'ouvrir, le créer, le modifier. Il y a d'autres formats, comme le format Kindle, qui lui est fermé. Alors, tout ça, c'est des questions intéressantes à se poser quand on travaille sur des documents à l'université. Parce qu'on va dire, mais est-ce que je veux que ma recherche soit ouverte, fermée, c'est quoi qui peut bloquer à certains moments et euh, quels sont les types de, de problèmes que ça peut engendrer Alors là, je vous ai fait comme une sorte de, de petit tableau qui recense plein de formats de fichiers, que ce soit des images, des vidéos, etc. Donc vous avez comme ça un aperçu. Alors, évidemment, on va essayer de, de, de favoriser le format libre et ouvert pour toutes ces raisons. Euh, alors je, vais vous laisser, je, je vous laisserai les lire. Euh, si vous avez la possibilité et le choix entre deux fichiers pour une fonctionnalité égale, bah essayez de choisir le format ouvert et libre. Euh, vous serez moins prisonnier, vous aurez moins de bugs, ce sera plus facile à partager à travers différentes plateformes, Mac, PC, Linux, plus facile à envoyer, plus sécuritaire. Alors là, je vous ai fait un petit argumentaire pour le format ouvert et libre. Là aussi, j'ai repris les idées que je vous ai déjà présentées. Une suggestion qui est liée au format texte. Ce que je vous invite à voir, c'est chacun installer sur votre ordinateur un éditeur de texte, de qualité, parce que l'éditeur par exemple de Windows par défaut, qui est le bloc-notes, est de très mauvaise qualité, c'est-à-dire que si vous ouvrez un fichier texte avec le bloc-notes et que vous enregistrez des choses, il peut enregistrer du codage en plus qui n'est pas désiré. Alors, c'est vraiment pas idéal. Moi, mon petit favori que je vous suggère, alors qui marche avec PC, c'est euh, Notepad++. Euh, donc, ça va vous permettre d'ouvrir n'importe quel fichier texte, de faire des multi remplacements, de faire des choses très avancées et euh, de changer l'encodage. On va voir qu'est ce que c'est, etc. Alors ça, ça pourrait être une bonne pratique. Installer sur votre ordinateur un logiciel gratuit, mais avancé qui va vous permettre de bien éditer les fichiers textes. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Si vous avez des multi remplacements à faire, euh, par exemple remplacer tous les mots comme ceci ou toutes les phrases qui ressemblent à ça par telle autre chose, eh bien il y a plein de possibilités euh, de faire ça ou bien avec le logiciel de base ou bien avec des expressions régulières qui sont aussi incluses dans les fonctionnalités. Alors vraiment ça, ça serait une, une bonne pratique, ça serait d'avoir installé un logiciel comme ça. Si vous êtes avec Macintosh, un équivalent, alors j'en ai pas, pas trouvé, j'en ai pas testé parce que j'ai pas de Mac, mais on m'avait suggéré, des étudiants m'avait dit on pourrait installer Atom, donc chercher le logiciel Atom, mais il y en a plein d'autres, donc euh, ça. Je vois qu'une question, oui, allez-y. Ah, très bonne question. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que veut dire le concept open source Alors, open source, ça va concerner le logiciel qui produit le document. Et on peut voir que naturellement, il y a comme une, une, une cause à effet, c'est-à-dire que si le logiciel est open source, c'est-à-dire qu'on connaît, connaît la recette pour créer le logiciel. Et donc, automatiquement, on connaît aussi la recette pour laquelle ce logiciel crée des documents. Donc, ça veut dire que si vous, votre logiciel est open source, a priori, je dirais qu'il y a 99,9% de chances que l'on connaît la recette pour créer le fichier que ce logiciel utilise. Est-ce que c'est assez clair Voilà, Donc c'est ça le lien entre les deux. Open source, on va parler du logiciel. Open format, format ouvert, on va parler des documents produits par ce logiciel. Mais il y a un lien entre les deux. Parce que si on connaît la recette pour faire le cuisinier, eh bien vous avez aussi la recette que... Ce cuisinier utilise pour faire sa nourriture. Ça, c est, c est petits plats. Ouais, très bonne question. Alors donc ça, c'était une première suggestion. Oui, une autre question, Marie-France. Comment Ça donne quoi Ouais, plus fort. Ça donne quoi de connaître la recette? Ah oui, alors c'est très important de connaître la recette pour produire un document. Par exemple, il peut arriver que votre fichier soit corrompu, c'est-à-dire que dans l'échange d'un ordinateur à un autre, ou bien en faisant une sauvegarde, ou bien avec un bris matériel, ou bien avec un virus, eh bien, votre fichier soit endommagé. Si jamais le format est ouvert, c'est-à-dire qu'on connaît la recette pour l'ouvrir, le manipuler, le modifier et l'enregistrer, eh il va être possible d'aller réparer ce fichier et de coller les petits bouts qui manquent dans le fichier. Si jamais c'est un format propriétaire et en plus propriétaire fermé, eh bien là, on ne peut pas connaître la recette. C'est-à-dire que vous êtes pris avec le fichier, que vous n'arrivez peut-être même pas à ouvrir, euh, et même si vous arrivez à l'ouvrir, vous n'êtes pas capable d'aller réparer les problèmes qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est très important, non seulement pour la pérennité, aussi, parce qu'on voudrait avoir des formats ouverts pour que nos arrière-arrière-arrière petits-enfants puissent ouvrir les fichiers qu'on a produits. Si ce n'est pas le cas, ils vont dire « mais c'est quoi ce logiciel Microsoft Word ?» Ah oui, c'était une compagnie qui était très célèbre dans les années 2020. Ah là là, les pauvres, la compagnie a disparu en 2050. Oui. Alors, on veut aussi pour la pérennité avoir la recette pour que n'importe quel être humain, maintenant sur la planète, mais aussi n'importe quand dans le futur, puisse ouvrir le fichier et le consulter. Alors, oui, très bonne question. Vas-y, Marie-France. Oui. C'est donc aujourd'hui que vous allez nous montrer comment travailler sur un fichier? Oui, je pourrais vous donner un exemple de, par exemple, la, la différence pour produire deux PDF. On va faire un PDF au format fermé et un PDF de qualité archive et on peut à l'œil ça va très ça va être impossible de faire la distinction mais vous allez voir que la manière de les produire est légèrement différente alors euh, oui je peux vous faire une démonstration de ça tout à fait alors vous pouvez travailler sur Word et Word peut être capable de produire Certains fichiers dans des formats ouverts. Alors, euh, sinon, une alternative à Word qui a les mêmes fonctionnalités, ça serait d'utiliser le logiciel LibreOffice. C'est un logiciel gratuit, libre, et en plus, c'est un logiciel open source qui produit des documents au format ouvert. Alors là, vous avez tout à suite, vous avez même des logiciels de traitement de tableaux, etc. Vous avez toutes tout les mêmes fonctionnalités, mais entièrement. Euh, ouvert et libre. Très bon point. Alors, pour ne pas que j'oublie, là, on va faire une petite démonstration. Je vais ouvrir Word comme ceci. Je crée un document vide. J'écris du texte, comme ceci. Et je vais, à partir de ce fichier Word, produire un fichier PDF. Alors, regardez comment je fais je fais exporter au format PDF, et par défaut, ah oui, il faudrait que j'enregistre le fichier Word donc là, enregistrer, regardez, par défaut, dans les options, il a, ce n'est pas coché, vous voyez, créer à la norme PDF A. Alors, si je le crée tel quel, enregistrer, Ça me produit un fichier PDF qui est lisible sur l'essentiel des machines en ce moment sur la planète, mais s'il y a quelques petites fonctionnalités un peu spéciales comme des boîtes transparentes, etc., eh bien tout le monde ne va pas avoir la même chose. Alors des fois c'est vraiment une subtilité très très très fine, et c'est possible que dans 200 ans, eh bien les gens ne puissent pas lire exactement ce que nous on voit là. Si on veut être sûr que quelqu'un puisse ouvrir, lire le format et voir exactement ce que je vois, quelle que soit la machine et quelle que soit la trame temporelle, eh bien on va aller rajouter le fait qu'il faut que ça suive la norme PDF A, parce que cette norme, tout le monde connaît sa recette. Option, comme ceci. Ok, Enregistrer. On va écraser l'autre. Et voilà. Alors, des fois, dans les lecteurs PDF, vous avez ce petit introduction, ce fichier est conforme à la norme, donc euh, ne le modifiez pas, ne le changez pas, sinon ça va changer la manière dont il est écrit. Alors là, ce que je vois moi sur mon écran, si quelqu'un l'ouvre sur n'importe quoi d'autre, un cellulaire, un Linux, une vieille machine, etc., quel que soit l'ordinateur, en ce moment, aujourd'hui, tout le monde va voir la même chose, et pareil dans 600 ans. Voilà. Parce que là, on connaît la recette pour produire ce PDF de qualité archi. Et par exemple, quand vous déposez votre mémoire, votre thèse sur Papyrus, qui est le dépôt institutionnel des thèses et mémoires de l'Université de Montréal, on vous demande de produire un fichier PDF A. Parce qu'on veut que vos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants eh soient très fiers de leur ancêtre qui a produit une recherche à l'université. Oui. Alors, normalement, oui. Euh, en tout cas, si jamais il y a des informaticiens ou des archéo-informaticiens qui veulent réouvrir des fichiers produits par LibreOffice à notre époque, eh bien, en cherchant un peu sur Internet ou dans ce qu'ils auront, ils devraient trouver la recette. Donc, euh, par exemple, en 2021, LibreOffice était codé comme ça et il créait des documents comme ceci. Donc, si vous suivez telle recette, eh bien, vous allez pouvoir ouvrir le fichier. Donc, euh, oui. oui, ça demandera peut-être un petit peu de compétence si jamais le format a disparu, etc., mais ça sera possible. Tout à fait. Très bonne remarque. Alors, je vais continuer un petit peu. Qu'est-ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui Ah, UTF-8. Qu'est-ce que je veux vous apprendre là-dessus Alors, quand on encode le fichier au format texte, il peut y avoir plusieurs codages du texte. Alors là, ce que j'aimerais vous faire retenir, c'est que si vous avez un choix de format de fichier à utiliser, ça serait le UTF-8. Pourquoi Parce que c'est celui qui est le plus adapté à la langue Accentués. Donc, ça veut dire le français, l'espagnol, l'allemand, vous voyez, avec des caractères un peu spéciaux. UTF-8 va être parfaitement adapté pour les caractères accentués européens. Alors, comment est-ce que ça fonctionne Eh bien, euh, dans les années euh, 50, on s'est entendu sur un nombre limité de codages. Donc, euh, ça allait jusqu'à 128. Et puis, euh, donc vous aviez plein de caractères, mais vous n'aviez pas les accents. Ben, c'est normal, c'est parce que ça, ça a été créé dans le monde anglo-saxon. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'un peu plus tard, on a rajouté des codes en plus avec des accents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que votre fichier texte, il va être codé de base avec ses 128 caractères. Et puis, dès qu'il y a un accent, il va appeler la norme UTF-8. Allô, UTF-8, est-ce que tu peux mettre un e accentué « et » accentué Oui, OK. Donc, euh, c'est ça. On a même des UTF plus élevés encore, UTF-32, etc. Mais en général, on n'a pas besoin de les utiliser pour la langue européenne parce que euh, c'est des caractères euh, spéciaux, par exemple en coréen, en chinois, des caractères arabes. Alors du coup, quand on n'a pas besoin de ces caractères et que ça peut alourdir le document, on a juste besoin de UTF-8, c'est assez souple et léger pour les besoins des langues euh, européennes. Ah, Alors, on vous offre aussi LibreOffice, parce que LibreOffice, comme c'est produit par la communauté des informaticiens qui travaillent pour rien et qui font ça par générosité, on l'a installé sur tous nos ordinateurs à la bibliothèque. Vous pouvez faire aussi la même chose depuis chez vous. Maintenant, il se trouve que l'Université de Montréal a, a passé des contrats. Alors, je ne connais pas les, les raisons de pourquoi est-ce qu'ils ont choisi Microsoft, mais euh, vous avez Microsoft automatiquement ainsi que plusieurs produits de leur suite euh, quand vous vous inscrivez à l'Université de Montréal. Alors euh, ça, c'est une bonne question qu'il faudrait poser euh, peut-être aux, aux technologies de l'information en disant, euh, c'est quoi le contrat que vous avez signé Combien de sous ça Combien de parts de, de ça par rapport à notre euh, inscription à l'Université de Montréal Combien est-ce qu'on paye Etc. Donc là, ça serait des très bonnes questions à poser. Et malheureusement, je, je n'ai pas la réponse pour ça. Mais vous avez LibreOffice sur tous les postes à la bibliothèque et vous pouvez l'installer naturellement chez vous, que vous ayez un Mac, un PC ou Linux. Donc là, encore un petit peu de notion sur le codage des documents. Voyez, on peut même coder des, des, euh, des emojis avec le, le Unicode. Comme ceci. Donc là, voilà. ceci. Si avez... Des fois, on vous fait choisir. Vous voulez exporter ce document ou ce fichier avec quel codage UTF-8, ça devrait être le, le, le format que, qui devrait faire tilt et que vous devriez choisir. En général, ça suffit 99% de vos besoins. Attention au format Word. Ah, alors là, on va rentrer dans le détail. Je vous ai... Maintenant, on sait déjà un petit peu mieux pourquoi. Alors Voici les bonnes manières pour travailler dans le cas où vous restez avec le logiciel Word. On va dire qu'on est ici, sur notre ordinateur, c'est un PC, et on ouvre Word avec le logiciel qu'on a installé gratuitement grâce au contrat de l'UDM, Microsoft Word. Si jamais vous envoyez votre fichier Word à un ami qui est sous Mac, avec le même Microsoft Word, la même version, quand le fichier vous revient, il va vous revenir avec du codage non désiré, supplémentaire, caché, qui peut corrompre votre fichier original. De la même manière, si vous êtes avec un PC, vous l'envoyez à un ami qui est aussi sur PC, mais avec une version antérieure de Word, il va vous revenir là aussi avec du codage supplémentaire, non désiré et qui potentiellement peut corrompre votre fichier. Alors, Pour toutes ces raisons, quand on travaille avec Word, eh bien, on envoie le fichier à ses collaborateurs, mais le fichier qui revient, on l'ouvre en même temps que son fichier original et on refait les modifications soi-même à la main dans le fichier original. Et là, ça va vous limiter euh, considérablement les bugs qui arrivent. Souvent, on ne le voit pas quand on est dans le monde de l'entreprise, parce qu'on est sur des fichiers Word très courts qui vont servir pendant 2-3 mois et c'est tout et avec quelques personnes qui travaillent dessus. Malheureusement, vous, vous êtes à l'université et votre thèse, potentiellement, ça va être le même fichier pendant cinq ans et qui va travailler et voyager sous plein de versions. Alors, si du coup, on multiplie par un nombre considérable la possibilité de corruption, si jamais on reprend les fichiers que les autres nous renvoient. Alors, euh, donc, la méthode, vous compartimentez ce que vous envoyez en ligne, à vos collaborateurs, vous le réouvrez sur votre ordinateur, mais vous faites vos modifications dans le fichier original à la main. On aurait envie de faire juste accepter les corrections, accepter, accepter, mais ne faites pas ça. Oh là là, le correcteur automatique de Word, c'est à bannir. Donc, vous ouvrez les deux documents et vous refaites toutes les modifications à la main sur le fichier original que vous avez gardé. Euh... Est-ce qu'on peut copier-coller, me demande-t-on dans la salle hmm, C'est une bonne question, ça. Est-ce que si je fais des copier-coller, j'augmente le risque de, de coller aussi des codes non désirés hmm. C'est une bonne question. Alors, si vous faites des copier-coller, parce que ça peut vous faire gagner du temps, je vous invite à faire des copier-coller de texte brut. Regardez, ça va limiter les dégâts. Quand vous faites un copier dans Word, copier, là j'ai fait CTRL-C, eh vous allez coller, mais pas avec le collage par défaut. Ni avec ça, ni avec ça, ni avec ça. Vous faites le coller uniquement le texte. Qu'est-ce que ça va faire Ça va coller le texte au format ASCII ou UTF-8, mais sans possiblement des codes cachés invisibles, comme des numérotations de page des champs invisibles, du, du codage HTML si vous faites ça depuis un site web. Donc, vous êtes, vous êtes dans un site web, vous faites un copier, ne le collez pas directement avec la fonction Ctrl-V de Word, parce que ça va vous coller plein de formatages indésirés. Vous allez le coder au format texte brut. Ouais, C'est un très bon point. Alors là, du coup, ça va limiter les problèmes. Vous avez des questions très intéressantes aujourd'hui. Merci. Alors euh, ben voilà, Donc, on sait comment travailler avec Word maintenant, comme ceci. Et je peux vous dire, ce n'est pas anecdotique. Notre technicien euh, Eric Romano, à chaque fin de session, quand vous rendez les thèses et les mémoires, il a au moins 3-4 étudiants qui ont des corruptions de table de matière, de pagination, etc. Donc, ça arrive euh, très souvent. Le format CSV. Alors, on a vu euh, du format texte tout à l'heure pour créer des textes. Alors, dans le cas où on voudrait échanger des données numériques dans des tableaux, ben, une recommandation, ce serait peut-être d'utiliser le format CSV. En tout cas, peut-être pour faire des archives ou pour partager ces données, si jamais d'autres chercheurs en ont besoin. Vous faites une expérience et vous dites peut-être, enfin, vous dites peut-être dans 50 ans que quelqu'un voudra reprendre l'expérience que j'ai faite. Alors, un, un format au format ouvert encodage texte pour des données tabulées, ça serait le format CSV. Alors, CSV, surtout ne pas l'utiliser avec Excel, parce que Excel et CSV, c'est l'enfer. Par contre, le logiciel que moi je trouve comme du velours pour ouvrir et sauvegarder des, des fichiers CSV qui se présentent comme ça quand on les ouvre, mais ensuite sont tabulés comme ça dans le logiciel, c'est le logiciel LibreOffice Calc. Alors, Calc, je pense que c'est le logiciel de la suite LibreOffice que j'utilise le plus en raison de ça. Et toutes mes données de recherche, eh bien, je sais que n'importe qui sur la planète peut les ouvrir maintenant ou dans 15 ans. Elles sont déposées dans un dépôt en libre accès. Et, euh, et c'est très pratique. Alors, ça, ça serait... Alors, peut-être pas comme fichier à utiliser tous les jours, peut-être que vous aimez beaucoup Excel ou d'autres formats, mais peut-être faire une sauvegarde dans ce format-là quand vous avez fini de travailler et partager ce format. Là, ça serait une bonne pratique. Le PDF, on a déjà vu un petit peu qu'est-ce que c'était avec la norme pdf PDFa. Ce que j'aimerais vous dire comme culture générale à propos du PDF, c'est qu'il y a en gros deux manières ou deux types de formats PDF. Il y a ceux qui ont été créés par un logiciel, un logiciel de texte électronique, comme par exemple Word. Ça, ça a sûrement été créé par un logiciel de mise en page euh, ou bien par un traitement de texte comme Word, vous voyez. Donc, on est, parlé, on est parti d'un texte électronique et on a produit ça. Parfois, un, un PDF, ça va être des images numérisées sur lequel on a passé par-dessus une reconnaissance de caractère. Alors, des fois, il y a juste l'image. Donc là, on ne peut pas faire de sélection de texte. Hein, C'est juste une image, puis on est perdu. Ou bien, on peut prendre un PDF avec des images numérisées et rajouter par-dessus une, une couche de texte pour pouvoir le sélectionner. Alors, comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, avec le, le, le logiciel Adobe Professionnel, mais avec d'autres choses aussi, on peut rajouter cette couche de texte on appelle ça la reconnaissance autom automatique euh, ou la reconnaissance optique de caractère. Alors, on peut faire ça sur certains ordinateurs de la bibliothèque où on a tout le logiciel Adobe au complet. Euh, vous ne l'avez pas dans le logiciel par défaut. C'est vraiment une fonction payante. Et du coup, après, vous pouvez sélectionner du texte qui a été numérisé. Alors ça, ça serait un peu les deux grands univers de PDF euh, que vous pouvez rencontrer. En général, on voit assez vite, juste à la UNU, c'est quoi l'un et c'est quoi l'autre. Donc ça, ça serait le PDF. On a vu ce que c'était la norme PDF A. Et puis sachez aussi des fois, ne soyez pas surpris, vous avez un PDF tout beau, vous essayez de sélectionner du texte impossible. Alors, sachez qu'il est possible euh, de verrouiller des fois des PDF. Donc c'est impossible de les imprimer ou c'est impossible de sélectionner du texte à l'intérieur, etc., etc. Alors euh, c'est dommage, mais... Euh, on peut bloquer certaines fonctions. Le format Markdown, alors ça, j'aime beaucoup, puis c'est très à la mode dans la recherche, c'est le fait d'utiliser des formats texte pour commenter ses données, écrire sa recherche, et on va faire un balisage léger. Peut-être que vous savez que, bah, tout à l'heure, on a vu à quoi ressemblait le balisage HTML, des fois, c'est vraiment illisible, hein. Il a, on ne voit que des balises, impossible de voir le texte. Alors, l'avantage de Markdown, c'est un, un balisage très léger, pour faire des choses de base, comme des titres, des liens, des notes de bas de page, etc. Et que vous lisiez le résultat final ou que vous lisiez le codage texte original, vous pouvez lire les deux de la même manière et c'est très lisible dans les, deux, dans les deux méthodes. Pour vous donner un exemple, voyez, ça c'est le codage markdown de cette page-là. Voyez, Donc là, il suffit de mettre des dièses pour faire des titres, de faire des liens. Donc, vous voyez, c'est très léger, et du coup, les deux sont lisibles. Le format texte original, et ensuite, ce qui est produit ou interprété par une machine. Alors, euh, par exemple, akmd.io, c'est un site web où vous pouvez faire du markdown, comme ça, en vous créant un compte. Il y en a plein, vous allez voir, euh, ça devient de plus en plus populaire dans la recherche. Euh, souvent, quand on produit des données de recherche, on demande à faire du commentaire de ces données en markdown parce que du coup, on va être sûr que ça va être lisible par tout le monde, tout le temps. Puis, c'est très simple. Les images. Alors, les images, là, là, il y a aussi deux grands univers, deux grandes familles d'images. Alors, pour votre culture générale, sachez qu'il existe des images de type grille. Donc, vous voyez, donc, en fait, l'image est constituée de petits points qui se croisent sur une grille en deux dimensions. Alors là, on comprend que plus on zoome, plus ça va être flou, ou ça va faire des gros pixels pas beaux. Et aussi, une autre grande famille d'images, c'est les images de type vectoriel. Alors là, quelle que soit la taille de l'image, comme en fait ce sont des vecteurs qui donnent des directions, eh bien, vous aurez toujours quelque chose de lisse et qui va s'adapter à la taille que vous faites. Par exemple, les fontes de vos textes, les polices de caractères sont au format vectoriel, donc ça s'adapte à la taille. Donc ça, c'est un peu les deux, les deux grands types d'images qui existent. Et on va terminer notre petite rencontre aujourd'hui avec les bonnes pratiques de sauvegarde, les backups. Alors ça, ça va vous sauver plein de troubles. Euh, J'ai fait un petit document que vous allez recevoir. Alors vous allez recevoir non seulement la présentation d'aujourd'hui, mais aussi vous allez recevoir euh, ce petit poster que vous pouvez imprimer et mettre dans votre classeur sur les bonnes pratiques de sauvegarde. Alors, Première étape, pour bien travailler à l'université et ne pas perdre ces données pour plein de raisons, incendie, euh, virus, euh, euh, vol d'ordinateur, de clé USB, perte, abandon, etc., on va suivre ces étapes. Première étape, vous allez grouper sur votre ordinateur dans un dossier, un dossier, tous les dossiers ou tous les fichiers reliés à votre recherche. Pourquoi vous faites ça Parce que du coup, si vous avez besoin de faire une sauvegarde, vous savez que tout est là. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher lui et lui et lui à plein d'endroits sur votre ordinateur. Vous mettez tout dans un dossier avec plein de sous-dossiers bien organisés. Donc, ça sera encore plus élégant. Et comme ça, quand vous voulez sauvegarder, vous faites un gros fichier compressé à partir de ce fichier-là, et vous le déposez ailleurs, par exemple. Alors, première étape, on groupe tout le monde sous, la même, euh, sous le même dossier. Très pratique. Deuxième étape, on va maintenant envoyer des backups et des sauvegardes dans deux endroits géographiquement séparés de là où nous sommes. Ce qui va faire trois copies en fait. Il y a une copie sur mon ordinateur. Ça, c'est la copie de travail régulière plus une sauvegarde dans un backup et une autre sauvegarde dans un autre backup quelque part ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de les faire au même temps ni de faire la même euh, avec la même méthode. Mais il faut en faire deux dans deux endroits séparés. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est peut-être une fois par semaine. Ouais, vous, met, vous mettez une alerte le vendredi et puis là, vous en mettez une dans OneDrive, qui est euh, votre info nuage Université de Montréal. Vous avez amplement la place, alors l'idée, ça serait, vous prenez votre dossier, vous en faites un gros fichier zip, et vous le déplacez dans OneDrive avec la date du jour, et vous l'oubliez. C'est-à-dire qu'a priori, vous n'avez pas besoin d'y toucher, à moins qu'il y ait un gros problème majeur. Hein, on a pas... Vous le pitchez dans le OneDrive et vous l'oubliez. Il est dans une boîte zip, et c'est tout. Et puis le prochain, vous le déposez à nouveau avec une nouvelle date, et vous laissez toutes les anciennes copies. Il y a amplement la place. Alors, faites pas le ménage et puis, si un jour vous avez même besoin de revenir à des copies antérieures, ben, elles sont toutes là. Une question ici. Uh -huh. Ok. Alors, uh, OneDrive, vous devriez avoir. Uh, alors. Quand vous, vous, quand vous êtes un particulier, vous pouvez avoir le OneDrive public qui est de 1 ou 2 gigabytes. Et là, on peut, on peut rapidement arriver à la limite du dépôt. Avec l'Université de Montréal, vous pourriez avoir un autre compte OneDrive qui, lui, est de 1 terabyte. Alors, en général, nos étudiants n'ont pas atteint, enfin, de, de, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas atteint la limite de ces 1 terabyte. Euh, c'est possible que si vous êtes en astronomie, euh, vous ayez des fichiers colossal, mais là, vous allez avoir d'autres euh, solutions. Mais sinon, en général, dans les autres disciplines, vous avez toujours assez de place avec le OneDrive de l'Université de Morale parce que 1 térabyte c'est 1000 gigas. Alors, euh, ça veut dire à peu près 1000 films piratés sur Internet, pour vous donner une idée de la taille. Donc, c'est quand même assez gros. On peut mettre beaucoup, beaucoup de choses. Alors, vérifiez si vous n'avez pas fait un compte perso et que et que vous utilisez bien le compte OneDrive de l'UDM. Dans tous les cas, pour répondre à votre question, vous pouvez vous présenter au rez-de-chaussée à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines et demander à un technicien en soutien informatique. Et puis là, il va vous donner toutes les clés pour, euh, pour, euh, pour avoir vos sauvegardes. Donc ça, c'était la première copie. Maintenant, là, il faut faire aussi une deuxième copie. Ça, c'est comme une bonne habitude, c'est-à-dire que sauvegarder dans un endroit géographique différent de chez moi, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est bien de le faire encore une deuxième fois dans un autre endroit. Alors là, vous pourriez faire un autre info nuage, euh, Google, euh, Dropbox, ce que vous voulez, mais une autre compagnie. Ou bien vous faites ça sur une clé USB que vous laissez chez vos parents, si vous n'habitez si pas chez vos parents. Euh, ou bien vous la laissez dans le laboratoire à l'université, mais ce n'est pas chez vous, etc. L'idée, c'est de faire une troisième copie, peut-être pas non plus chaque semaine, vous pouvez le faire une fois par mois, une fois tous les deux mois, mais de savoir qu'il existe une dernière sauvegarde au cas où quelque chose pourrait arriver en, avec les deux premières. Parce que souvent, il peut y avoir un lien entre les deux premières, vous êtes au même endroit, au même moment, et puis il y a quelque chose qui arrive, le, etc. Etc. Alors, ça va vous permettre de d'avoir une sauvegarde sûre et durable. Des petites astuces maintenant qu'on a vu l'essentiel. Chaque fois que vous ouvriez chaque fois que vous ouvrez chaque jour euh, votre fichier Word ou quelconque, eh bien, vous, crée, vous gardez la copie d'hier, mais vous créez une nouvelle copie avec la nouvelle date. Comme ça, vous allez garder chaque jour une nouvelle version de votre fichier. Ce qui fait que s'il y a des corruptions, vous pouvez toujours revenir à une version antérieure qui n'a pas été corrompue. Ça, c'est une très bonne pratique. Vous pouvez aussi, comme, on a, comme je l'ai mentionné, compresser, empacter tous vos dossiers dans un fichier zip. L'avantage, c'est qu'après, vous avez un fichier à déplacer et ils sont tous à l'intérieur, avec toute la structure, l'arborescence, donc ce pas des milliers de petits fichiers qui se courent après, c'est juste un gros fichier que vous pouvez déplacer sur ce que vous voulez. Très pratique. Donc là, conservez les anciennes copies, on n'est plus à une époque où l'espace de stockage est quelque chose d'important. Donc gardez les anciennes versions, les anciennes copies, vous les mettez dans un dossier archive, mais vous ne les supprimez pas. Et aussi, quand vous nommez vos fichiers, c'est important de ne pas utiliser d'accent, de ne pas utiliser d'espace et de ne pas utiliser de caractères spéciaux à part les tirés. Donc, ça pourrait être par exemple comme ceci. Et, euh, et du coup, ben, ça, va, ça va faire en sorte que votre système informatique ne perd pas les fichiers parce qu'ils ont été nommés de manière un peu trop exotique. Alors là aussi, là, il veut vraiment du codage ASCII sans UTF-8 ou quoi que ce soit. Il veut juste les 128 caractères et même encore moins, parce qu'il ne veut pas les apostrophes, etc. etc. Alors, pas d'accent, pas de caractères, sauf les tirés, et pas d'espace. Pas d'espace surtout. Là, on a déjà vu euh, la plupart des choses. Hein. Les fichiers ouverts, on a vu qu'est-ce que c'était. Si vous avez besoin d'élaborer un plan de gestion de données de recherche. C'est à la mode aussi à l'université. Donc, non seulement on produit une recherche sous la forme d'une thèse ou d'un article, mais on va aussi produire et diffuser les données de recherche. Alors là, prenez conseil à votre bibliothécaire, euh, on va vous aider et vous guider. On offre aussi une formation libre, cette session, sur les données de recherche. C'est ma collègue Caroline qui va vous en parler. Et aussi, une petite astuce, si vous avez des documents critiques, super important, comme des contrats de travail, les photos de mariage, ne les laissez pas au format électronique seulement. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, vous les imprimez, euh, joli si c'est des belles photos, et vous les stockez dans un endroit sûr, au sec, à l'abri de la lumière, en étage, au cas où il y aurait de l'eau qui est au, au niveau du sol. Euh, parce que l'électronique, c'est pratique, mais c'est fragile. Quelle que soit la manière dont vous faites des sauvegardes, le format matériel n'est quand même pas à négliger. Et puis je vous ai parlé tout à l'heure de zip pour compresser des fichiers. Alors, euh, moi, souvent on dit, ah, mais on compresse pour qu'on gagne euh, de la place. En fait, moi, je trouve que la fonction principale de zip, de compresser les fichiers, c'est de tout mettre dans un fichier, dans une boîte que je vais stocker quelque part, et après, je n'y touche plus. À moins que j'aille besoin d'aller ouvrir cette boîte un jour pour aller récupérer des choses dedans. Alors, euh, des fois, quand vous avez un système Mac ou PC, vous avez la possibilité naturellement dans le système de créer des fichiers compressés. Mais des fois, le logiciel n'est pas très performant et il peut des fois euh, ne pas vous compresser des fichiers parce qu'ils ont des accents un peu spéciaux ou ils sont le nom du fichier est trop long. Alors, pour être sûr de bien compresser et de rien perdre, vous pourriez installer un logiciel gratuit et libre qui s'appelle zip et lui il va vous faire des beaux zips et vous êtes sûr de quasiment rien manquer, que vous ayez un, un nom de fichier en, en français, ou en coréen, ou en cyrillique, euh, il va tout vous euh, archiver. Et c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors si vous avez d'autres questions, bien, ça va me faire plaisir de vous répondre.